Bonjour, je m'appelle Cyril Alcaraz, je suis le fondateur de NOPE, une société de transport logistique à l'aide de cargos électriques, et je suis un grand passionné de rugby. J'ai eu la chance de jouer pour le Rugby Club Toulonnais depuis l'âge de 5 ans, où j'ai été champion de France deux fois dans les catégories juniors. Depuis, je m'investis dans le rugby dans mon quartier notamment, le Mont-Rion. J'essaye de renvoyer dans mon entreprise tout ce que le rugby m'a offert, la solidarité, aider les gens. S'entraider, mêler le social avec le professionnel. On va offrir aux gens des CDI pour qu'ils puissent être pérennes, être plus sereins dans leur vie et de proposer des évolutions de carrière. Que chaque salarié de NOP puisse se projeter dans l'avenir et servir le développement de la société ainsi que son développement personnel. Ce que j'apprécie le plus dans ma relation avec la Société Générale, c'est l'aspect humain. On a de suite tissé des liens de confiance et ça c'est primordial pour moi. Ça me rappelle des valeurs du rugby qui sont essentielles dans, dans l'entrepreneuriat que je veux développer. L'entreprise NOP essaye de s'investir très fortement au sein de la vie du quartier du Mourillon. Pour cela, nous aidons le club de rugby local, notamment dans des actions de développement durable. On accompagne les enfants sur des actions de ramassage de bouteilles plastiques et euh, on met en place des actions pour la RSE.